Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la KT, à CRFRH 88.1 et 106.7. Nos invités vous ce soir sont Michel Bouchard, euh, Richard Harvey, Joanne Brissette, Rock Matt et Sétienne Mallette. Vous êtes invités ici parce que vous êtes euh, au, euh, aux avant-gardes euh, des affaires métiers dans l'Est du Canada. Ça fait qu'on va commencer avec quelques questions et euh, pour voir euh, si, euh, votre bio en premier. Chacun de vous. On va commencer par Michel, Johan, Richard, Rock et Sébastien. OK, Michel, c'est à ton tour. Merci, c'est Michel Bouchard. Je suis professeur d'anthropologie à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Je suis originaire moi-même du nord de l'Alberta, donc euh, franco-albertin de Souche. Je suis, euh, je suis avec Sébastien et on a écrit deux, trois, trois, Différentes versions, Sans Spawn the River, suivi par Les Bois Brûlés de l'Outaouais. Maintenant, la nouvelle, la nouvelle version anglaise de Bois Brûlés est sortie du presses de UBC, UBC Press. Et il y a un autre livre qui va sortir cet hey, automne. Joanne, c'est à ton tour. Bonjour, je suis Joanne Brissette, je suis métisse Chico. Euh, nous sommes une communauté dans l'Anaudière au Québec. Euh, professionnellement, je suis planificateur financier et euh, moi, j'ai pris la relève de mon père euh, au sujet des euh, euh, des mémoires de notre région. Très bien. Richard, ton tour. Oui, oui. Bon, Richard Harvey, je suis, je suis euh, président et leader d'une communauté euh, au Lac-Saint-Jean. Euh, C'est un peu au nord, si tu veux, du Saguenay. Là. Euh, une communauté Métis affiliée à l'alliance autochtone du Québec. Puis euh, <coughs> donc je suis euh, je me revendique de l'identité Métis et je suis particulièrement fier particulièrement fier de participer à cette émission aujourd'hui en l'occurrence en, en compagnie des deux de deux des trois auteurs qui ont été primés par euh de euh, <coughs> Federation of the Human, uh, Humanities and Social Sciences de Colombie-Britannique ils ont gagné un prix euh, émérite le Prix du Canada pour leur livre Les Bois Brûlés d'Outaouais. Euh, C'est vraiment fantastique. C'est vraiment une réalisation extraordinaire. Puis euh, je, suis, je vous félicite. Puis en même temps, je suis content et fier de, de, de voir qu'au que, euh, niveau académique, avec un professionnalisme aussi, aussi appointé, que vous soyez arrivé à, à ce niveau-là. Ça nous change un peu là, de, de l'obscurantisme des Leroux et compagnie. Ça nous fait voir l'avenir avec, avec un certain. Avec sérénité puis avec un certain optimisme aussi. Merci beaucoup, encore une fois. Très bien. Rox, c'est à ton tour. Rock, Bonjour. Euh, merci beaucoup euh, pour l'invitation, oui. euh, Daniel. Euh, dans la même voie que mon euh, collègue Richard, je tiens à féliciter personnellement euh, le travail euh, qui a été fait, le très gros travail. De, euh, de, de, des trois auteurs euh, pour euh, euh, le cadeau qu'ils qu ont fait euh, euh, avec ce volume. Donc, euh, pour beaucoup, c'est une œuvre fantastique. Moi, je je, je, je dois avouer que c'est, comme on dit en anglais, « long overdue euh, ». Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de dire que euh, on est capable. Euh, ça fait partie de notre histoire. Parce que moi, je suis un, un, un métisse originaire de l'Abitibi. Donc, Maniwaki, c'est pas loin de mon patelin. C'est euh, le territoire euh, voisin. Et puis, euh, bon... Euh, C est, c est, le volume raconte beaucoup de l'histoire orale avec laquelle on a vécu. Euh, donc, euh, euh, quand on est capable de euh, euh, s'identifier euh, dans le livre, ben, moi je me dis que vous, vous devriez vous mettre à la tâche pour écrire un livre dans chaque région euh, du Québec parce qu'on est partout. Donc, à vous le défi. Euh, merci beaucoup. Euh, entre, entre autres, au point de vue carrière, je suis un avocat à la retraite. Euh, et puis, euh, j'ai étudié les communications, sciences politiques à l'Université d'Ottawa, euh, en plus d'un bac en administration à l'Université du Québec. Euh, ensuite, j'ai travaillé euh, au niveau des communautés autochtones à travers le Canada. Et puis. Euh, je suis euh, un des porte-parole de la Nation Métis euh, au Québec. Et puis, euh, ça va brasser. Okay. Donc, beau. à vous la parole. Merci, merci. Alors, on va commencer la première question. Et euh, quels sont vos avis et les sujets, sur le sujet le plus important pour les métiers de l'Est de l'Ontario, le Québec et l'Est du pays et, euh, que les métiers doivent dis discuter? On va commencer par Michel. Donc, la question, bien sûr, c'est toujours la question, c'est à la fois le juridique, on, on, le bien, donc, on sait que même s'il si y a eu des acquis, le gouvernement fédéral et les provinces veulent toujours revenir, donc c'est une partie. Je ne suis pas avocat, je suis chercheur, je pense que c'est certaines certaine façon, le travail que j'ai fait avec Sébastien, Guillaume et tant d'autres aussi, c'est de… C'est pour les communautés qui n'ont pas nécessairement les sous pour payer les experts-conseils, c'est de donner les moyens d'aller chercher la, la main-d'œuvre des, des universitaires, des étudiants, j'espère plus d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, des postdoctorants, avec des sources de, de financement pour continuer à faire la recherche. Petit à petit, d'aller chercher, raconter ces histoires à travers à la fois l'est du Canada, du Québec, des Maritimes, puis aller à faire d'une façon ouverte, transparente, sans avoir des préjugés, puis juste regarder quels sont, quels sont les, les faits, regarder les faits et ce qui, ce qui se fait dans, dans, dans, dans la recherche et essayer de trouver des, des nouvelles façons de voir et revoir ce, ce qui s'est passé, ce qui se passe. OK, merci. Joanne, Auto? Um, pour moi, ce qui est important, c'est le concept de la réciprocité. Um, moi, chez moi, euh, mon conjoint vient d'une communauté métisse historique de euh, Sainte-Rose-du-Lac au Manitoba. Euh, arrivant ici au Québec, euh, étant donné qu'aucun métis est reconnu au Québec, je ne peux pas pratiquer la réciprocité envers les autres métis parce qu'on n'est pas reconnu ici. Euh, puis puis c'est problématique pour moi parce que, de, venant de sources de voyageurs qui ont vraiment euh, tissé les liens de, de, du Canada qu'on connaît aujourd'hui, de ne pas pouvoir pratiquer le, la réciprocité euh, intercommunautaire, pour moi ça me touche beaucoup. Euh, puis j'aimerais pouvoir dire qu'on est bienvenu n'importe où et puis que moi je peux souhaiter la bienvenue de n'importe quel autre métier au travers du Canada. Très bien, merci. Richard, en opinion. là-bas. Oui, bon. eh bien, moi je, je pense que pour les Métis de l'Est du pays, si on, si on fait une comparaison et euh, qu'on les oppose avec ceux, ceux de l'Ouest ou ceux de la Rivière Rouge ou ceux qui sont tellement, c'est-à-dire les Métis de la Saskatchewan, de, de, du clan Chartan, etc. Je pense que pour les Métis de, de l'Est du Québec, ce qui est important dans un futur quand même très rapproché. Faut... C'est presque devenu une urgence. Là. Il faut falloir que, un peu comme euh, euh, Joanne le mentionnait, euh, avoir cette réciprocité. Puis, pour avoir une réciprocité, il faut absolument qu'il y ait le lien qui soit tissé entre les métisses de l'Est et les métisses du Québec. Euh, un... Entre les métisses autres mêmes puis entre aussi les organisations qui représentent ces métisses-là. Euh, pour ce faire, il va faut commencer par d'abord nos organisations, évidemment. Euh, il va falloir, comment, il va falloir pour arriver à, à, cette, à cette chose, il va falloir euh, mettre un peu de côté euh, les chicanes, euh, les chicanes qui ont les groupes. On voit très bien dans l'Ouest ce qui s'est passé suite à, à suite à, à, par exemple, à, à, à la répolée, suite aux demandes ou aux, aux, aux nombreuses causes qui ont été portées en, en cours euh, sur le système juridique euh, colonial et qui n'ont jamais porté fruit à rien pendant tout là. Euh, <coughs> Il va falloir, pour arriver à se, à se comprendre, mettre de côté ces chicanes, mettre de côté aussi les particularités pour se concentrer sur une chose, ce qui nous unit, c'est-à-dire le particularisme de l'identité de métisse dans l'Est du pays. Il y a des choses qui sont similaires. Quand on lit les œuvres de M. Bouchard, de M. Mallette et euh, M. Marcotte, quand on lit les livres, quand on lit leur, euh, leur, leurs écrits, quand on lit leurs thèses, on voit très bien que ça transparaît, cette similitude. C'est pas pareil. Les niches environnementales sont différentes, mais il y a une similitude. La trame est la même. Quand on, on, on voit très bien, par exemple, une, la, la traite des fourrures, qu'est-ce que ça l'a ça impliqué? Moi, je vois trois grandes voies, on peut me contredire, j'en ai sûrement échappé des bouts, mais je vois trois grandes voies, celle de l'Outaouais, celle du, du Saint-Maurice et celle du Saguenay, qui, qui convergent tous vers le même endroit, c'est-à-dire un une espèce d'échange de, de, qui se faisait avec le Nord, du, de la, la, la compagnie de la baie du les, les gens qui, traf, qui trafiquaient avec la baie du et les, les, euh, les Autochtones du coin. Bon. Mais pour ça, il faut absolument arriver à aller au-delà de nos particularités, à savoir, moi, je joue du violon de la main droite, et si l'autre, ça gagne, il joue du violon de la main gauche, c'est pas un métis. Moi, je me semble qu'à un moment donné, là, si on s'attarde sur des trucs comme ça, on perd notre temps royalement. Et on a fini, heureusement, je pense, de, de, de, de, de s'abstenir de et de se contraindre à une aussi petite façon de voir les choses, surtout quand on lit les œuvres de M. Mallette, et Bouchard et Marcotte, qui sont vraiment au niveau… qui sont très... Quand je dis actuel, là, je vous dis, moi, j'ai des contacts avec la jeunesse. C'est vraiment des réfractaires, à la situation du statu quo actuellement. C'est vraiment des réfractaires. Je ne pensais pas que ça existait, mais on les entend mm -hmm. protester, puis protester pour des bonnes raisons. OK, c'est bon. Euh, ouais. Rock, continue. Je pense qu'on est arrivé à un tournant où il euh, va falloir qu'on euh, commence à agir de façon logique. Donc, c'est une, euh, une rencontre au niveau euh, familial, toutes les métisses sur le territoire du Québec. Et à un moment donné, on va voir qu'on on a une très, très bonne discussion et puis d'avoir une vision. Comme euh, le vieil adage dit à un moment donné, ben, euh, on va régler ça en famille euh, dans, une, dans un endroit. Et puis, trouver, euh, euh, discuter euh, de, de, du futur de, des métisses au Québec. En arriver à une force unie, une force unique euh, qui va aller de l'avant avec un agenda très établi parce qu'on a du, du chemin à rattraper, comme j'en ai fait mention euh, un petit peu avant. Bon, euh, euh, M. Mallette, M. Bouchard, vous, vous avez votre agenda déjà planifié. Il faut que vous voyager dans toutes les régions du Québec euh, le plus tôt possible. Hier, yes, si c'est possible. Euh, donc, euh, et je suis sûr que Richard va, va, va contribuer... Euh, euh, à la connaissance du, du peuple métis de sa région, ainsi que Joanne. On a beaucoup d'histoires à vous raconter. bon, c'est bon. euh, L'histoire orale est très, très, très importante. Euh, et puis, euh, bon. Euh, un un rendez-vous avec euh, tous les métis et tous ceux qui se disent aussi euh, « leader ». On met nos chicanes de côté, puis on s'en va de l'avant. C'est bon. Et puis, bon. on commence à demander des comptes à ceux qui nous doivent des comptes parce que la facture va falloir qu'elle se paye. Oui, correct. Euh, Sébastien, je m'excuse, on t'a oublié durant le commencement du bio. Ça fait que Sébastien, ton bio, puis continue avec la question. Mais merci euh, Daniel, merci beaucoup euh, Roch, Richard, Joanne, Michel d'être ensemble. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis Pour faire ce bref, je suis professeur de droit et d'études légales à l'Université Carleton à Ottawa. Euh, je suis un des co-auteurs du livre « Les Bois brûlés » de l'Outaouais qui euh, vient de se mériter le prix du Canada tel que discuté. Donc, on est très fiers, très contents. On a fait ça en travail d'équipe avec la communauté et avec le soutien de tous les Métis. Je suis très heureux de voir tout le monde ici autour euh, de la table ce soir et tous parmi nous. Euh, spécialement des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc, euh, merci, euh, Roch, Charles, Joanne, Michel et toi, Dan, ici. Donc, euh, pour répondre à ta question, écoute, moi, je crois que je résume un petit peu les thèmes que tout le monde a dit. Je pense que c'est de la sagesse qu'on échange entre nous. Puis oui, c'est vrai qu'on a besoin de se rencontrer, puis de revivre nos liens de solidarité, puis de réciprocité. Moi, je parlerais d'unité. On a absolument besoin, euh, sur le plan d'être un métisse canadien-français, parce que moi, je suis un métis. Donc, si on me parle en Métis, oui, j'ai envie d'une meilleure, euh, meilleure unité. J'ai envie qu'on connaisse l'histoire aussi. J'ai envie qu'on connaisse la vérité et les faits sur ce qui s'est passé au niveau de, de l'histoire métisse dans l'Est, mais partout au pays également, incluant aux États-Unis, mais tout spécialement dans l'Est, au Québec, dans les provinces de l'Est, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qu'on se doit de célébrer. Je pense que c'est une situation qu'on bon, on a besoin d'entamer. Le juridique puis le politique, on en parlera un petit peu plus, je crois, dans tes questions, mais je crois que c'est très important également. Bon, pourquoi le juridique? Bien parce que ça semble être la seule voie pour les peuples autochtones du Canada, malheureusement, de se faire entendre devant parfois des, des murs politiques et du mutisme, spécialement au Québec aujourd'hui, où encore une fois, les métis ne sont pas reconnus parmi les peuples autochtones au Québec. C'est Pour moi, c'est très problématique. Mais également le politique, et ça, c'est s'adresser aux politiques, mais aussi peut-être en tant que Métis, se constituer euh, politiquement de façon plus efficace. Bon, évidemment, si on me demande, en tant que chercheur, mes intérêts sont un peu plus axés vers la recherche, les archives, les mémoires orales, travailler avec les communautés et pour les communautés pour être capable de tisser, dans le fond, euh, cette connaissance-là qui va être objective, impartiale, scientifique et robuste pour que les communautés puissent, et les futures générations, euh, être fiers de leurs origines métisses, de leur histoire, de leur passé, mais également de leur futur. C'est beau, c'est beau. Ouais. On va continuer avec une euh, prochaine question et euh, on va voir où ça, ça va nous diriger. Il semble que depuis quelques années, il y a une émergence de nombreuses associations métiers au Québec et dans l'est du pays. Comment vous expliquez ça et est-ce que vous trouvez ça bon ou mauvais? Ou y a-t-il le même intérêt ou objectifs dans chaque organisation. Michel, on va commencer par toi encore. Oui, okay. Mais je dois avouer bien sûr que je ne suis pas métiste. J'essaie de ne pas rentrer dans de, de plus ou moins de la de question des organisations. Mais je pense à un certain niveau, c'est tant que, avons un membre de la, de la présidente du des et français, prince ICP, je pense que Lorsque tu essaies d'organiser une communauté, tu essaies de répondre aux besoins de la communauté. Et si tu réponds, réponds pas aux besoins de la communauté, ben on y avoir des, des nouvelles organisations qui vont se créer. Alors, si si tu ne te vois pas dans une organisation, dans une association, si cette organisation ne s'intéresse pas, ne se préoccupe pas à tes besoins, à tes intérêts, à ce qui est important pour toi, puis tes enfants, puis tes petits-enfants, ben à ce moment-là, les gens vont s'organiser. Donc pour que ce soit bien ou pour mal, je pense que certainement. La, si on voit cette éclosion, il y a certainement y a une raison derrière, c'est qu'on n'a pas été assez large pour plusieurs raisons, pour, pour plusieurs politiques, mais je pense qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas ou on a choisi de ne pas répondre aux besoins de la communauté plus large. Donc, C'est certainement, s'il y a eu une, une éclosion de différentes associations, organisations, je, je dirais que dans mon expérience, c'est parce qu'il y avait un besoin qui, qui, qui s'est paru, qui s'est organisé dans la communauté. Ok, merci beaucoup. Joanne? C'est ton opinion là-dessus? La plupart des organisations, là je vais vous parler en tant que la seule femme qui est ici ce soir, euh, la plupart des organismes ont été organisés par des hommes, pour les hommes. Et euh, ce que moi j'entends des gens, c'est qu'ils veulent des organisations pas nécessairement politiques, peut-être avec un volet politique, mais surtout axé sur euh, le développement et la pratique de la culture. Hein? Et euh, c'est là, je pense, qu'on est laissé comme à, à nous-mêmes, euh, où tout le monde se bat pour la reconnaissance, mais on laisse de côté peut-être les sujets c'est vrai que qui sont peut-être être considérés moins importants, mais qui sont une partie intégrale de notre culture, c'est-à-dire la pratique de notre culture, c'est-à-dire euh, les cours de, de, de, de, de, de ceinture fléchée, euh, je pense à justement la transmission de, de, de, de, de la fabrication des copes pour boire de l'eau. Euh, je pense à un paquet d'événements, mais on est tellement, tellement axé, puis je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, on est juste tellement axé en ce moment-ci à être reconnu. Puis étant donné qu'on n'est pas reconnu, on est comme dans une chambre d'écho où c'est juste là-dessus qu'on parle et on n'avance pas. Alors, c'est à ce niveau-là, moi, je pense qu'il manque dans toutes les organisations. Tout le monde veut être le prochain chef. Moi, chez nous, il n'y en avait pas de chef. Il y avait juste du monde qui faisait du livrage. Tu sais, tout le monde... Tout le monde prêtait main-forte pour organiser, que ce soit un souper, une party de cuisine. Euh, je ne sais pas, des, des arts ou quelque chose, n'importe quoi. Mais tout le monde veut être chef. Puis c'est bien toi, plate parce qu'on euh, a besoin de ces activités-là. Pour toi, c'est de la culture, c'est ce que tu dis. Ben, écoute, sans la culture, qui sommes nous? Qui sommes-nous? Oui. Sans la culture, sans la langue, euh, ça sert à quoi d'être métis C'est-tu être métisse pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher des octrois, pour aller chercher des bourses d'études? Bon. Ben non, je pense que c'est plus que ça. Oui? Oui, oui, je pense exactement. que c'est plus que ça. Moi, je poserais même une question. Si c'était de dire « bon ben, on, on s'envoie vers la gouvernance autochtone euh, », j'ai posé cette question-là, ben, pourquoi est-ce qu'on payera pas nos taxes à un organisme autochtone plutôt qu'à un organisme colonial, ce qu'on fait présentement, pour justement avoir ces, ces, ces fonds-là pour pouvoir continuer à pratiquer notre culture, que ce soit les récoltes, que ce soit euh, le tissage à la main, du fléché, whatever là. Oh oui. oui. Puis bien, merci. je pose toujours la question, moi. Oui. À... Ok. Je te allez, merci. Allez, on oui. prend une pause. On prend une pause de. 45 secondes, puis on en revient.